C'est le jour 10 en retard. Ça commence bien cette année. Ouais. Voilà, bah... Du coup, au le 10, il est peut-être en retard, mais il est fait. Il est en retard. Le jour 10, j'ai fait du repassage. J'âge. À toutes pour le jour 11.